Alors aujourd'hui, on va voir comment nettoyer une cartouche de NES quand la technique classique ne marche plus. Alors la technique classique, hein, c'est alcool, plus coton-tige et on fourre dedans, comme ça. C'est de la merde, ça marche pas, ça. On va la nettoyer en utilisant une autre technique. Bon, alors par contre, tu te tais et t'écoutes ce que je dis. Ok Un récipient du vinaigre ménager de nettoyage, tournevis spécial 3,8 mm, Regarde ça, tu vois pas, c'est flou, ouais, c'est normal, ouais, ferme-la, ferme-la. Un pinceau, ça c'est pour enlever les poussières et les morceaux de merde de coton-tige qui restent dedans. Parce qu'après ça reste dans la console. T'as compris T'as pas compris Eh ben écoute mieux. Première étape, on démonte la cartouche. Voilà, avec délicatesse. Vous allez avoir besoin de deux passes à linge. Et demande pas pourquoi tu m'énerves toi le vinaigre, vous le prenez, vous le versez dans le récipient. Récipient étanche, hein, sinon ça coule à travers, ça sert à rien. Ah bah, c'est pas ah. avec ça que vous allez pécho. Ça pue, oui, bah ça pue, bah on s'en fout. Pince à linge sur le truc. Ok, ensuite on fait tremper dedans. Maintenant bah tu comprends, le pince à linge, c'est pour que ça tombe pas dans le vinaigre. Ce qu'on fait tremper, c'est juste la partie avec les connecteurs. Les petits trucs dorés en bas, pour les plus débiles d'entre vous. Et ils sont nombreux. Et comme ça, on attend 10 minutes. Oui, on va le faire en avance rapide, arrête de râler, putain Une fois que les 10 minutes sont passées, vous prenez du sopalin. Vous sortez ça, vous posez dessus. Coton-tige, on nettoie les connecteurs. Des deux côtés. Deuxième passage pour sécher. On peut voir au coton-tige qui est bien noirci que c'était quand même très oxydé. Maintenant, on remet ça dans la boîte. On remet les vis. Pas trop fort. Voilà. Le pinceau, c'est pas pour vous le foutre dans le cul. Il sert à enlever les résidus de coton tige qui seraient à l'intérieur encore. Pourquoi Pourquoi Parce que sinon, les morceaux de coton tige ils vont aller dans les connecteurs de la console. Et là, pour nettoyer, il faut démonter la console. Donc, il faut toujours que ça se soit propre avant d'être foutu dedans. Et vous aurez plus d'écran gris quand vous lancerez le jeu. Sauf si votre console est dégueulasse, que vos connecteurs sont niqués. Voilà, bon, c'est la console qu'il faut ouvrir et tout. On verra peut-être ça une autre fois, mais j'ai pas envie. Pas envie. Tais-toi, tais-toi, tais toi En France, on a des grandes cartouches pour des trucs qui font la taille là la plupart du temps. Ils se sont dit peut-être que c'est des polio, il leur faut une grande cartouche comme ça qu'ils puissent bien attraper.